Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Et Mélanie de Maman fait un gâteau. On va vous faire une petite vidéo rapide, une petite vidéo tuto sur l'adaptateur des accessoires. Alors, on est au -dame. Parfait. Alors, donc moi, j'ai un ancien robot avec un adaptateur, le KAT001, qui va vous permettre de mettre les nouveaux accessoires dessus. Alors, vous venez le clipser comme ceci, tout simplement. Parfait. Et ici, j'ai un accessoire, euh, l'accessoire euh, pour faire les feuilles de lasagne qui est un nouvel accessoire que vous venez déposer. Tadam. Dedans. Ça fonctionne. De mon côté, vous avez un nouveau robot Kenwood parce que vous avez envie de plus puissant. Voilà, d'un robot plus puissant. Ou d'un robot chauffant. Voilà, tout à fait. Et vous avez d'anciens accessoires, donc ne les jetez pas. Cet adaptateur, c'est le KAT-002. Vous venez simplement le placer sur votre robot et vous utilisez votre ancien accessoire pour faire des lasagnes. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Plus d'infos en magasin sur ces deux adaptateurs. YouTube, Facebook, Pinterest, et Instagram si vous souhaitez nous suivre. Voilà, vous pouvez me suivre sur mon blog Maman fait un gâteau, Facebook, Instagram, Pinterest. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Bisous secrets.